Pendant toutes leurs vidéos, ils font référence au produit, c'est louche quand même. Ok, salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion On est là, pour faire des agressions On est là pour faire des fusions Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau jeu Je vous balance le générique dans quelques minutes Juste avant, on va vous présenter ce produit qui est interdit en France Je vous le conseille On vous en parle Pourquoi Vous allez savoir pendant le cette vidéo, vous allez vite le comprendre Parce que c'était pas bien Bon, en tout cas, ouais, c est... C est si des vous voyez deux clowns, clowns sur un pot, ne prenez pas les gars quoi. Les deux clowns sur un pot, restons là Ok les gars, ouais. t'es ouais, ouais, ouais, ouais. ouais, sûre ouais. que t'en veux pas C'est y a un peu y a trafic, c'est l'impression qui existe vraiment... Les gars, on en parlera ouais, dans une autre vidéo, si ça vous intéresse, vous mettez un commentaire. Donc les deux, ils en ont pris. Moi, je le vois sur elle. Et... Ça ne veut rien dire. Si les gars, c'est illégal. C'est illégal, c'est illégal. Bon, je vous balance. Le générique du nouveau jeu Salut les guerriers et bienvenue dans Paris Sportif. Les règles sont simples, une personne sera choisie au hasard dans la salle. Après analyse du physique, de la charge choisie et du temps de repos utilisé, la FF devra pronostiquer sur le nombre de répétitions que la personne fera. Celui qui aura le score le plus proche du score exact désignera le membre de la FF qui devra réaliser la performance. Exercice jambes, dos ou pectoraux, tout y passe. Bonjour les courbatures de la veille. Espérons pour eux que le participant ne soit pas trop musclé. Ils se sont tous entraînés et n'ont qu'une envie, c'est de rentrer prendre leur shaker QNT. Mais avant ça, il va falloir parier. Ce n'est pas bête-clic, mais ça y ressemble. C'est fort, c'est fun, c'est fitness fusion. Vous êtes prêts Les paris sont lancés. Vous avez compris le ou pas Ouais. Le qui est plus proche de ses reps, en fait, c'est... Une... Il... Si tu trouves le nombre de reps, tu désignes qui va faire ce qu'il a fait. Si personne de trois. est trop. C'est le plus proche qui désigne ah ouais, celui non. qui. On ouais, fait Jiroun. Juste pour le kiff, juste pour force et fun. Vous voyez comment ils sont fatigués après une séance Plus jamais je fais une vidéo après une séance. Dis-leur, dis-leur ce qu'il m'a donné. Alors, Pimous, on dit toujours que chez Ditto les pharmacies. Pimous, qu'est-ce qu'elle donne à Bastos aujourd'hui Un pré-workout de mental Voilà, donc c'est illégal. Là. Nous on vous dit tout, les gars, il a pris un pré-workout illégal. Bastos, vous connaissez, les doses de booster, il adore ça. Il en a pris deux. Sa tête elle tourne, lui il est pas bien. Moi je suis clean, vous le savez, les gars, je vous le dis rien. Hein. Attends, attends, laisse-moi. Je suis yes. oh Je suis pas bien, ouais Ne prenez pas de produits illégaux. Il y a un qui est arrivé, là. C'est le prochain. Ok hey, J'ai mal au monde, je crois que t'as un malaise. Hein. Bastos Il va mourir, je crois. Bastos Il est pas bien pour dehors, ouais, le... je mal, je mets... le sens, frère. J'ai envie de tomber dans des Eh Vas-y, moi, j'ai mal au ventre, mais ça me fait rire, toi, quand même. Viens, on va lui chercher un truc à manger. Mais ça y est, a... il a déjà pris un truc il a voilà. déjà pris du sucre. <rire> on fait quoi On fait pas la vidéo <musique> J'ai besoin de toi, moi Ça commence avec un peu vas-y J'ai besoin de toi J'ai mal, ouais J'ai le tour, Maté Hier, quand moi, blanc Pourquoi <rire> Bon, du coup, on revient dans quelques minutes Allez, Je sais, tu connais cette sensation Vous pouvez ça. mettre un « j'aime » en attendant regarder une petite pub. Round 1, fight Déclinez, vas-y Déclinez combien aurait-il Il y a 10, il y a, 50, il, y a il y a 20, il y a 60 kilos Moi bon, aussi, il fait 13, il fait 12 Il y a hein. l'air costaud. de hein. Il fait 12 rêves tu vas en faire 3 non, combien Il va en faire... Euh... Non, tu dis à peu près, hein Il va en, en faire 10. Ah, oh, mais j'ai dit 12. J ai, j ai a pas de force. Moi, je dis 15, rêves. 12, 10, 15. Et du coup, si je gagne tout, je fais rien. Non, non, bon. Si tu gagnes, tu désignes qui va le faire. Non, on a dit tout sur Pimous. Je... Hier, hein. il m'a appelé, il m'a dit on met tout sur Pimous. Ok, on met tout <rire> sur Pimous. <rire> <rire> bon, par contre, il prend combien de repos ton collègue là ouais, il est... Là Il met là, la serrure. C'est moi qui gagne. La première, elle a dit de toute façon. Ok. 1. Il va en faire 20. Là, est tout ah, le Ok, 2. Ok, 3. Ouais, tu vas dire combien de points C'est 5. Kiki va venir ouais, chez pas, moi pendant il que mal, il, mal, il, mal, il, mal, il, il commence à rentir, il fera jamais bouge, 15. Bouge. 7. Oh c'est arrête, je te voyais plus costaud. Encore, ouais. 8. Encore, personne. 10, ça, 10, personne. 10. 10. Ah l'enfoiré. Oh. <rire> en vrai il est pas bien, il s'est léger donc il va aller faire. Ah c'est T'as fait les pètes quand Je fais des pètes hier mais je suis chaud. Je je Thank <laughs> you. Je suis à la en plus, disons, On est tous dans, dans la même merde. Tu sais <rire> la <face> de cette... <rire> je me suis tué avant. C'est ça, moi j'ai vu que tu t'entraînes avant, je me suis dit il y a des gens fatigués, ah, non, non, est, pas, bon, ah. il a est ouais, moi, moi, déjà fatigué, c'est bon. Moi j'ai, moi qui Qui est déjà rentré tout à l'heure J'ai vu. On va pister. Regardez, vous m'y fight. Bon les gars, deuxième round. Sans tourner la caméra vers lui, si tu en train de regarder, le mec en blanc. Voilà, ils vont faire quoi en même temps Reprendre les pistées. Il les a pas vu aussi. Okay. Donc lui, à votre avis, par rapport à la charge qu'il met, combien de rêves il m'a fait quoi comme Je sais pas ce qu'il fait. Il se touche le cul, ouais, je suis. Il se touche tôt le cul. J'aimerais bien savoir son exemple. Il y a deux altères de 16 kg. Il fait du cœur. Je pense qu'il fait du cœur. Combien de rêves 12. France. 10 et 10. Et toi, parce que c est... C est Ok. Ouais, j'ai dit 12 par Jean. J'ai dit 10 par Jean. J'ai 12 par Jean. Excuse-moi. T'as fait combien de, de répétitions là 12 par Jean 12. Donc 6 à, gauche, 6, 6, à 6 à gauche, 6 à droite. Putain, j'ai perdu. Bastos, 6 à gauche, 6 à droite, c'est toi le plus près. Ah, t'as en fait, gagné, qui le fait <rire> oh, là, Moi, tu m'as déjà désigné une fois, ça veut dire si tu veux redésignes. Non, ça veut dire t'as Ah oui, c'est vrai. Elle a un pimousse, regarde, il a pris du poids et tout, mais skin, il, doit, il, doit, il doit brûler des calories. C'est comme ça Moi, <rire> bon, c'est pour moi Non, c'est pour le Dino. Oui. Ok, allez. allez. allez, allez, allez, allez. <rire> mais moi, c'est léger, frère, tu fais du sang qui est 6-6. Ouais, plus un qui m'a mis ça, dans est ça, la main et arrête de partir pour faire plus, parce que j'avais jamais tenté un saut. Et je me suis mis trop près de la machine. Tu étais capable Ouais, déjà, ouais, tu étais, j étais capable. Chéri, ouais. <rire> Sure. Voilà. Ok, troisième participant. Facile la boîte, c'est du tirage, ma meuf. Quoi facile, moi, je veux du dur, moi je, je veux un bodybuilder. Il y en a pas, frère euh, les, Le mec il fait le tirage d'eau. Ouais, le mec il fait le tirage d'eau. Moi je dis, il en fait 15. Il y a un micro bien aussi. Non, sans point Non, faut pas regarder. On ici. Il y a des plaques. Je il, y a, il y a des plaques sur la machine. Moi je dis 15. Moi, je dis 15. 15. 9. 9. Un chiffre à terre pour changer. Allez, 12. Entre par en, les deux. 15. 12. Ah, il a pris un bon temps de repos. Hein. De tort, de il y a des bons ouais. petits bras, il y a l'air sportif ça quand même. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Moi je me suis Il y a la de combien de temps piles Il fois les gens. C'est dans ce moment-là qu'on se dit. On comprend pourquoi vous avez pas des bons physiques les gars. Pimousse, Mousse, comme ça. c'est pour qui je pense que je peux pas ça, ça va le réveiller neuf rêves c'est facile. Pas Mais il n'y a pas de gros ah, ça va le réveiller. Ouais, une... En vrai, c'est léger. Non, non, ça va être pour toi Non, ça va être toi C'est mieux, si c'est mieux C'est mieux à toi, là. Là, c est... C est... Ouais, Je j'ai des dans le cerveau. Ouais, la muscu, c'est la santé. Pourquoi t'as pas le Covid hein Parce qu'il y a plein de testo, frérot, là. de l'eau. Easy ou pas? L'échauffement, ouais, l'enfant. L'échauffement. C'est pas l'échauffement, c'est rien. Y'a pas le monde. Bah après, on est en train de diminuer tout bah ça là, sans échauffement. Bon, on va en faire euh, encore deux. Deux, C'est bon, on peut même en faire un. Ouais, est la musique, ça je, veut, avec je, veux, avec je veux un mec Et musclé? Mais regarde, Et regarde, ouais, on on regarde, ça que ça regarde bien lui. comment ça va se passer. Pour le dernier. Il faut, filmer, faut filmer déjà. Tu veux choisir ta carte. Non, pour le dernier <rire> Il faut répondre ça, en, en vidéo <rire> ouais, Tout le monde se caresse Ça fait des, des années, Bastas, qu'il nous voit il fait ça On sait pas pourquoi Donc les gars, dernière Round four. fight. Je crois que c'est du développement à Les gens, c'est des actifs d'effet, Moi je dis rêve. Bastas, si tu veux rêve, attendez Déjà, on va décrire la personne c'est un rebeu. C'est un feignant. Il <rire> m'a dit c'est un feignant. Tu sais, tu t'entraînes ici, il va peut-être voir la vidéo. Donc, c'est un, un rebeu. Vastas a dit c'est un feignant. C'est une personne assez âgée, je pense. Il fait du développé incliné avec une serviette bleue. La serviette bleue, c'est important de le signaler. Je prends oui, des serviettes bleues. Se bon. okay. Il n'y a pas un physique de bodybuilder, mais on voit qu'il s'entretient, il fait du sport assez régulièrement. Il s'installe. Vastas, combien de reps Il a dit 10. 8. 8 10. 10. Et moi, je dis euh, 7. Ah non ouais, kichier, pour oh. dernière, je t'apprends. Je choisis tout le temps je j'ai pas le droit. Ouais, je fais une 16 de reprise. Ouais, tu suis détailles, coucher. Allez c'est parti. Oh, oh. oh Ok. Nouvel exercice. Swiss press. Zoom bien, zoom bien. Donc Suisse Presse aux haltères, je crois qu'il a 20 kilos. 6. 7, nous on va le motiver. <rire> il a dit pas de mousse Moi j'ai 17, je suis mort. Et lui il a dit pas C'est moi le plus proche, j'ai dit 10. Non, lui il a dit 8, ok c'est encore mousse, Robert 13. C'est moi qui choisis Pimousse C'est toi qui vas aller le faire avec tes gros 16. 22 kilos. Ah tu peux prendre. C'était combien c'était Ah c'est je J'ai plus la 34. 34. Ah ouais c'était cousco. Comment ça 34 J'ai rien. Oh putain de merde. Bon courage. Ok, bon courage. Non là, ça, fait ça, ça doit être bien. Non mais les pecs ils font trac volontairement vu que tu pousses de tes deux mains. Pas mal l'exercice à faire. T'as eh, vomi Jijo Saini. T'as vomi oh Mais merde. tiens live parce qu'il souffre ouais, mais ouais. il reste. J'avais pu c'est la première fois. Deux scoops, c'est de la drogue, c'est pas un travail. Dernier. Route, <rire> dernier, <rire> dernier. Les gars. Eh hey, je voulais en prendre trois Final round. Fight. Bon, il y a au moins 2 minutes de repos. Le bloc est costaud. <rire> Et les alters c'est 34 kilos, 30 donc, on n'est pas échantillé. 38. 38 silos. Donc, celui qui perd là, il n'est pas bien. Moi, je dis 7. Quel pas bien Il est fumé. 10. 7. 7. Commence pas à dire moi. Ouais, moi je ne pas dire 10. Je suis bloqué maintenant. Il choisit tout le temps en premier. Ouais, Allez, 9. Est 9. Tiens, non, il y a croit pas en ce qu'il dit <rire> Allez, c'est parti, les 38 kg. Il y, y a la musique dans les oreilles ou pas que ça que l'a dit. Ouais, il y a ouais. Il okay, okay. y a l'air sérieux. Bonne prise en main des haltères. Ok, c'est parti. Une. Une. Bonne prise. Ok, une. Voilà ouais, que j'ai perdu. Deux. Ouais, ouais c'est costaud. Clair. Tu vois, ces appuis sont bien en place. Perdu, perdu. Trois. Quatre. Perdu. Ah, ça ralentit, les gars. Perdu, perdu. Allez, cinq. Minutes, ah, ça ralentit. Six. Allez, va chercher, toi, toi, va chercher les neuf Va chercher les neufs. J'ai gagné Allez, allez, et allez C'est mon vieil Je crois que ça ouais. doit être moi, frère Est-ce que je peux prendre deux petites séries de... ah, je vais Vas-y, j'en ai plus Tu prends plus d'élèves Hein Tu prends plus euh... ou non, tu... euh... C'est bon. J'avais parié <rire> sur toi, j'avais dit que tu faisais 9 reps. Et du coup, t'en as fait combien Je suis déçu. J'ai dit 6 et demi, je dirais. Moi, j'ai parié sur 10 et je me suis fait se croquer. prendre moins? Oui. Commence pas à faire le mec chaud parce qu'on va se disputer, on va prendre des 50 à dessus Je crois, les mecs, hein. c'était une bonne séance. Merci d'être passé. Allez, je vais prendre des 50 à deux. J'attends. Raconte-lui. Non, c'est accompagné de, de, de Jinjo. Forcé. Fun. <rire> ça va, pas en vidéo, C'est comme vidéo. ça. Gros, c'est simple. Dis-toi que le pré-workout, il a accéléré son cœur tellement à fond, gros, que tout le sang y est parti, là. C'est même pas la voilà, peine. Voilà, c'est pour ça qu'on déconseille les pré-workouts, Prenez des oh, pré-workouts. Pre oui. Déjà, son pré-workout, mais même tous les pré-workouts. Si. caféine. prenez des pré-workouts sans café. Prenez des pré-workouts QNT, de machallah. Ceux-là, ils sont légers. Le voilà. rouge, il est léger. Il est je le prends personnellement. Voilà. Pour, pour la congestion, c'est bien. Ça, passe pas de pas à deux doses plus 40 minutes de route, bah, voilà, ça m'insuffle. <rire> ça m'insuffle. Léo, ça lâche les jambes. Il s'est sauvé. il dit des trucs bizarres.